Bonjour. En groupe, on s'est penché sur une loi de 2005 qui redétaille une loi de 75 sur l'égalité des chances, l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Malgré la législation, ces personnes galèrent toujours à s'intégrer à la société, à trouver du travail, si ce n'est de temps en temps un projet professionnel où ils sont mis à part, comme par exemple un restaurant avec un personnel autiste. En ce fait, on a pensé à un événement public qui puisse être visible de tous, accueillant des acteurs sociaux, pour évoquer les outils, les moyens, les démarches qui peuvent être mises en place, mais aussi et surtout des employeurs prêts à recruter les personnes en situation de handicap. Donc si toi aussi, plutôt qu'une simple sensibilisation, tu préfères donner ta voix à une démarche sociale, tu sais pour qui voter. Merci.